Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour parler du roman IRL d'Agnès Marot. C'est l'histoire de Blanche, qui est une euh, jeune fille, une jeune femme, qui vit à Life City. Or, Blanche ne sait pas qu'en réalité, elle est un programme informatique, une intelligence artificielle, qui est occasionnellement contrôlée par un joueur qui, du coup, contrôle sa vie. Un petit peu comme un Sims, sauf qu'elle n'est pas conne parce qu'un sims c'est quand même globalement assez débile. En plus, comme si ça ne suffisait pas, Blanche est également au cœur d'une télé-réalité puisque euh, ce jeu vidéo contrôlé donc par des joueurs euh, IRL fait aussi l'objet d'une télé-réalité, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se payer le jeu. Vous l'avez un petit peu deviné, Blanche va apprendre quel est un programme informatique et qu'elle est dans une sorte de jeu vidéo, et qu'en plus tout le monde la regarde. Par conséquent, elle va essayer de se libérer. Sauf que euh, des tas de questions vont se poser. Euh, Est-ce que, en tant que programme informatique, intelligence artificielle, elle peut avoir un corps Comment elle peut en avoir Si jamais elle, elle arrive à s'échapper, qu'est-ce que vont devenir les autres habitants euh, de Life City euh, est-ce que eux aussi peuvent accéder à la vie IRL, tout ça, tout ça Est-ce que ce sont réellement des personnes Si ce sont des programmes informatiques, mais s'ils sont doués d'intelligence et qu'ils ont une conscience voilà. Et puis en admettant euh, qu'elle accède à la vie IRL, est-ce que la vie IRL n'est pas encore pire en fait que la vie euh, à Life City C'est très compliqué tout ça On va donc suivre les aventures de Blanche et euh, des personnages qui gravitent autour d'elle, euh, en particulier du coup de son joueur euh, avec qui elle a une relation très spéciale, et on va aborder des thématiques qui sont, je trouve, très philosophiques sur euh, la vie. Euh, la vie est-elle une simulation euh, Quelle est la preuve qu'on ne fait pas partie d'un euh, programme informatique euh, Je veux dire, là, actuellement, euh, dans la vie que nous vivons ensemble, euh, il n'y a aucun indice qui prouve que nous ne sommes pas dans une réalité virtuelle. Et ça, moi je trouve ça absolument fascinant quoi. Matrix les gars, Matrix On se pose aussi la question de qu'est-ce qu'être un être humain Quelle est la différence entre un humain et une intelligence artificielle à partir du moment où elle a une conscience et où elle est indépendante On parle aussi de surveillance informatique, de contrôle des vies, Big Brother, tout ça tout ça, du pouvoir de l'industrie, de la question du Big Data, euh, de la télé-réalité... Bref, on aborde vraiment plein de choses très variées et à côté on a des thématiques avec des questions euh, de harcèlement, euh, d'amour, de révolution bien sûr parce que on est quand même dans un espèce de futur euh où tout est très contrôlé, et du coup la question de la révolution se pose. Enfin voilà, c'est typiquement le genre d'univers où ça arrive sur la table et on se demande est-ce qu'on fait la révolution comment on l'a fait Est-ce que c'est pour quelque chose de mieux ou est-ce que ça va pas être pire après Plein de questions intéressantes et qui sont, euh, je trouve, extrêmement actuelles et qui font écho euh, à des tas de choses qui se passent en ce moment, notamment sur, euh, bah justement, la surveillance informatique, euh, le contrôle des données, tout ça quoi. Pour ce qui est de mon avis sur IRL, alors tout d'abord, je tenais à signaler que j'adore ce livre en tant qu'objet. Je veux dire, il a une couverture rose, il a des pages roses, il y a, il y a des, des endroits où ça paillette un peu, bref, c'est absolument magnifique. Et d'ailleurs, tous les, les bouquins de la, de la même collection sont top. C'est un très beau travail éditorial. Je tenais à le dire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le contexte, les questionnements qu'a amené l'histoire, L'intrigue, le déroulé des événements, toute cette histoire de révolution, enfin bon, bref, j'ai déjà expliqué avant. J'ai trouvé qu'il y avait un bon traitement de cette question de l'intelligence artificielle et de la télé-réalité, que c'était bien rendu et qu'on comprenait bien les enjeux de tout ça. Après, personnellement, j'aime beaucoup les histoires de révolution, etc. Mais j'ai trouvé ça assez attendu, en un sens, ça m'a pas transcendé. et puis de toute manière, je préfère de loin les histoires où on se rend compte qu'en fait la révolution n'est pas possible parce que le système est trop fort, etc. Enfin, beaucoup de pessimisme chez moi, il <rire> a pas à dire. Le contexte m'intéressait, mais Blanche, concrètement, on n'avait pas grand chose à faire. quoi. De plus, c'était un roman assez dur à lire à cause de la temporalité euh, qui change tout le temps. On passe deux pages euh, sur un certain mois, deux pages après, on est euh, dans le futur, trois pages après on est dans le passé. Les changements étaient trop brusques, trop rapides, j'avais pas le temps de m'habituer et de bien comprendre à quelle époque on était etc. J'étais constamment à noter ah oui telle date, tel mois, machin. En plus c'était parfois un peu rapproché donc je me mélangeais. J'aurais préféré peut-être des chapitres plus longs où j'ai plus le temps de comprendre à quelle époque etc. Euh, plutôt que de sauter comme ça constamment. En somme j'ai un avis qui est assez mitigé mais euh, j'ai aimé le la, la, la généralité, je veux dire le message euh, du roman, et du coup c'est plutôt cool. À qui euh, je conseille IRL aux ados comme aux adultes, même si c'est vrai que je pense qu'une jeune fille, euh, euh, qui est adolescente ou euh, jeune adulte, euh, s'identifiera du coup assez facilement au personnage de Blanche à voir. Si vous êtes geek, si vous êtes fan de RPG, si vous jouez en ligne, si vous vous intéressez à la télé-réalité et à ses dérives, je pense que c'est un livre auquel vous pouvez facilement accrocher et qui peut vous intéresser. Et bien sûr si cette histoire de la vie est-elle une simulation informatique vous intéresse, et bah du coup, vous pouvez y trouver facilement votre compte. J'en ai terminé avec IRS d'Agnès Marot. j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, parce qu'il est plutôt cool. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires si vous l'avez lu, à me dire aussi si vous avez envie de le lire maintenant que je vous en ai parlé. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux, et puis, et puis, et puis, et puis c'est déjà pas mal, n'est-ce pas